Tu commences l'arrosage pendant une demi-heure avec les engrais, c'est ça Oui, et après je fais une pause et je recommence. C'est en fréquentant le terrain pendant des années avec des agriculteurs, comme ici dans ce verger d'agrumes en banlieue de Tunis, que Rabeb Fersi a imaginé son application basée sur l'intelligence artificielle. Donc euh, après avoir rentré les données de la parcelle, donc euh, les données sont très simples, sont la variété parce que déjà l'application reconnaît la culture, Grâce à l'intelligence artificielle, donc il suffit d'ajouter la, la variété, euh, tracer le périmètre de la parcelle et la, la superficie sera calculée automatiquement. Déjà, le calcul de, de la superficie sera utilisé après pour tout ce qui est les, les doses, les fertilisants, les traitements foliaires. Une fois les calculs faits, l'application envoie directement les notifications quotidiennes à l'agriculteur pour ses besoins en eau et en engrais. Euh, les recommandations pour hier, c'était... C'était combien en arrosage J'ai arrosé trois heures hier. Et aujourd'hui Deux. Une aubaine pour aussi Sali, agriculteur qui tente de faire face à la hausse des coûts de production et au manque d'eau qui se fait de plus en plus sentir dans le pays. « Ça m'a vraiment facilité la tâche, surtout pour l'arrosage. Nous avons de moins en moins d'eau disponible pour l'irrigation, donc je dois faire attention. Et cela rentabilise aussi mes coûts en électricité, parce qu'on en dépend aussi avec le système du goutte-à-goutte. Concrètement, je travaille, je prends mon café, je reçois le message de l'application et voilà. J'appelle mon employé et je lui donne la dose exacte à irriguer. » L'application réduit le gaspillage de 40% pour l'eau et diminue de 25% les coûts de production, selon des tests pilotes sur la vigne, l'olivier et les agrumes. À la Technopole de Razela à Tunis, Rabeb travaille avec son équipe pour adapter le concept au reste du continent. En Afrique, on compte plus de 300 millions de petits producteurs. Et c'est eux qui produisent plus que 70% de la production agricole du continent. Donc outiller ces petits agriculteurs permet non seulement de participer à la sécurité alimentaire du continent, mais aussi encourager les petits producteurs à produire mieux d'une façon durable. L'idée est de créer, grâce aux algorithmes, d'autres options digitales, des formations en ligne pour les agriculteurs ou encore la possibilité de certifier leurs produits.